you <laughs> pour Monsieur le Maire Papa, cette idiote de Sophie a renversé son jus d'orange sur Némésis Excuse-moi, je... Oh, je l'ai pas fait exprès Je veux qu'on l'emmène chez le toiletteur, maintenant mm -hmm. Oh, bon sang, j'avais complètement oublié Le département organise un concours du village le plus écologique Et je n'ai encore rien prévu, il faut que j'en parle immédiatement à Vincent <rires> Merci papa Ton vieux vélo devenait trop petit mmh. Tu grandis tellement vite Tiens d'ailleurs qu'est-ce qu'on va faire de l'ancien Eh ben... Eh, Vincent Vin... ah, ah. Oh. oh non Mon chat Aïe aïe aïe oh. Ouf. Aïe aïe aïe Mon bras Monsieur le maire, ça va Ça fait mal Oh là là Emmenons-le à la maison, maman pourra l'examiner Je te signale que ta mère est vétérinaire Traite mon père de caniche tant que tu es. Ça suffit Émilie aïe aïe aïe Oh. Eh bien, vous avez une belle fracture du poignet et une luxation de la cheville Pour ça, c'est ma main droite en plus Ça va vous immobiliser pour un petit bout de temps Il va falloir prendre du repos et vous faire remplacer oh. Rassure-toi papa, je me chargerai de la mairie, je suis ta fille après tout euh, Merci Émilie, c'est gentil mais j'avais plutôt pensé à Thomas Qu'en dites-vous Thomas Euh, Moi Oui, pourquoi pas je suis en vacances donc Oh génial Parfait, je vais vous expliquer Il faudra vous occuper en priorité du concours du village le plus écologique Alors ça y est, t'es contente T'es la fille du maire maintenant Depuis le temps que t'attends ça Quoi Non mais mais pas du tout, Émilie, qu'est-ce que tu racontes Ouais, ouais, c'est ça, mon œil. Bon, monsieur le maire compte sur moi Il va falloir trouver le moyen d'être plus écologique <rire> On pourrait demander aux habitants d'arrêter de se laver pour économiser de l'eau Eh hey, mais j'y pense Pourquoi ne pas récupérer des vieux vélos comme le mien Les réparer et les mettre en location Comme ça, ça permettrait de faire moins de déchets et de diminuer la pollution dans le village hmm, Mais c'est pas bête du tout ça Martine <rire> Je vais demander à mes amis s'ils ont de vieux vélos à donner Excellente idée Ma fille, tu es désormais en charge de l'opération des vélos pour tous On réparerait tous les vieux vélos et on les louerait Ça ferait moins de voitures dans le village c'est génial Martin Bravo Martin au moins deux dans notre garage Trop fort C'est génial C'est vraiment une bonne idée Oh c'est... c'est un peu grâce à mon père mmh. Si tu n'avais pas renversé ton jus d'orange sur Némésis rien de tout ça ne serait arrivé Tout est de ta faute oh. <rire> Finalement, c'est super cool d'être la fille du maire. Ça permet de faire passer ses idées sans problème. Attention de ne pas te transformer en Émilie quand même. Il <rire> n'y a pas de danger. <rire> tu sais Martine, avec Claire, on a réfléchi à une autre idée. Puisque ton père ne te refuse rien, tu pourrais lui en parler. Alors voilà, ce serait un réseau de tyroliennes qui marcherait à l'énergie solaire ou éolienne. On en installerait partout dans le village Comme ça, on pourrait aller de la place du village à l'école, à la cabane, au centre écastre, enfin, tu vois Oui, et on pourrait rentrer chez soi rapidement, sans fatigue et sans pollution Oui, mais l'énergie solaire, euh, éolienne, euh, c'est pas... Tu lui en parleras, dit Euh, bah oui, oui, oui, je vais voir Super ouais En tant que fille du maire, j'exige que vous fassiez taire ces imbéciles Je n'arrive pas à me concentrer Mais enfin Emily, vous n'êtes plus la fille du maire Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous mmh. <rire> Ouh, Être mère, c'est pire que le bagne Tout le monde réclame ceci, demande cela, exige encore ça des choses complètement folles. Madame Lambert a exigé de la moquette sur les trottoirs pour que son chien ne se salisse pas les pattes. N'importe quoi. Je n'ai qu'une envie. Dis, papa. Une douche, une bonne soupe et hop, au lit. Épuisé. Je suis épuisé. Oh, pardon ma chérie, tu voulais me parler euh, non rien, en fait c'était pas important. Quoi Tu lui as rien dit Non, en fait j'ai... j'ai pas pu... Je vois, il n'y a que ton idée qui est bonne, c'est ça Les autres ça n'a pas d'importance Quoi Mais non, mais mais pas du tout Fais attention Martine, t'es en train de... Euh, non je... Allez viens Claire, laissons Mademoiselle la fille du maire De toute façon on n'est pas assez bien pour elle Franchement, elle me déçoit des tyroliennes soléro-éoliennes, c'est pourtant un bon projet une bonne idée Des tyroliennes soléro-éoliennes, <rire> c'est pas une bonne idée, c'est une excellente idée Et en plus les éoliennes, c'est ma spécialité Vous connaissez mes géniales éoliennes d'intérieur Eh bien, si vous voulez, je peux vous aider Ben... oui, oui d'accord Pourquoi Claire et Julie ne t'aident pas D'habitude vous faites tout ensemble Ben... Euh... Salut Tu viens, rappelle On rentre la maison Oh non Déjà Vous faites quoi Ben tu vois, on bricole Tu sais, pour mon idée de location de vélo Alors les enfants, ça avance On a presque fini, papa Formidable Je vais appeler l'inspecteur chargé du concours Je me suis dit qu'on pouvait organiser une petite cérémonie ce soir pour présenter ton projet oh, Ce serait génial Euh... une une course de vélo, rien que pour Martine Avec le président de la République, ce soir Je comprends rien à ce que tu racontes Mais s'il y a une petite fête pour les vélos de Martine Quelque chose me dit qu'elle va être un peu gâchée <rire> Voilà, c'est ça, une petite cérémonie Oh, très très simple, mais qui je crois vous intéressera a besoin de votre signature sur cette feuille, c'est pour... Oui, ce soir Je sais pas trop quoi, de la paperasse il m'a dit Formidable, vous n'allez pas le regretter monsieur l'inspecteur <rire> Au revoir et à ce soir Après mes calculs, il faudra environ 30 ans pour équiper tout le village. Autant commencer maintenant. <rire> de toute façon, le principe est simple. Il suffit juste de relier ce condensateur à ce transfo. Pff, pff, <rire> Attention les yeux. <rire> Oups. C'est pas encore tout à fait au point. Euh, on va y aller, nous. On a des devoirs à faire. <rire> Martine avait raison, notre idée de tyrolienne volante n'est peut-être pas si bonne Ouais, on a été un peu injuste avec elle Mesdames et messieurs, bonsoir Et les enfants, merci d'être venus si nombreux Merci à monsieur l'inspecteur régional en charge du concours du village le plus écologique D'être venu jusqu'à nous Vincent, ah le nouveau maire m'a demandé de te donner ça hein Il veut vraiment que je fasse ça Oui, c'est urgent ah, Bon bah après tout, c'est lui le maire mm -hmm. <rire> Pour commencer, Martine, parle-nous de ton projet Opération Vélo pour Tous Avec ce projet non seulement on réduit le nombre de voitures en ville mais en plus on récolte de l'argent qu'on pourra donner à une association écologiste C'est une idée lumineuse hein Je ne comprends pas Vincent, tu peux nous dire ce qui se passe pour les réclamations, faut vous adresser au maire C'est lui qui a donné l'ordre de couper le courant Comment ça Mais c'est absurde Et dangereux en plus Enfin Vincent, j'ai jamais demandé une chose pareille Et, et ça, c'est la signature de ma grand-mère peut-être oh, Qu'est-ce ah ah bah, qu que c'est que ça Là vous allez trop loin monsieur le maire Économie d'énergie, d'accord Obscurité totale Non Dérangez le représentant officiel des amis de l'écologie pour une farce pareille Vous allez avoir de mes nouvelles, croyez-moi Mais enfin, j'ai jamais demandé une chose pareille, c'est ridicule Vous avez vu Le nouveau maire est aussi nul que sa fille Avec mon père, tout se passe bien Oui, elle a raison, c'était un homme d'expérience C'est vrai, un homme charmant en plus <rire> Je garde ça un souvenir de ce moment absolument inoubliable <rire> Mais C'est peut-être la signature de mon père mais bah... pour le reste, ce n'est pas du tout son écriture oh. Je t'avais dit qu'on reconnaîtrait ton écriture Quoi Qu'est-ce ouais, euh, euh, euh, euh, qu que j'ai dit Oh Mais quel idiote J'y crois pas euh, euh... Vincent, va remettre le courant s'il te plaît euh, Faudrait savoir hein C'était juste un petit exercice pour montrer à tous les villageois combien l'énergie est précieuse et doit être économisée. Ah oui Mais quelle bonne initiative Oh excellent Vous débordez d'idées dans ce village Eh oui Cette famille oh. Thomas, si vous le voulez bien, je vais reprendre mes fonctions. Je m'ennuie trop loin de mon bureau. C'est la meilleure nouvelle de la soirée Je vais enfin pouvoir être en vacances <rire> Le village va enfin de nouveau tourner rond Je suis au courant de tout, Émilie On s'expliquera à la maison Oh T'as été génial, Martine Et nous, on a été très bêtes <rire> oh, ça y est Ça marche J'ai trouvé le moyen le plus écologique de se déplacer <rire> Décidément, l'écologie c'est pas de tourpeau chez vous <rire>